J-j-j-j- Et salut à tous les australiens, c'est Gabriel. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va pas durer longtemps. Voilà. Donc, il y a une question que je me pose. C'est, à vous de répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo sur la chaîne? Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse le deck profile de, le deck profile du de pyro? Qui a été mis à jour et que je peux plus me connecter sur DevPro Pro parce que, euh, je crois que j'ai un problème de serveur, donc je sais pas comment il faut faire, euh, donc ça après on verra. Est-ce que vous voulez que je vous fasse euh, une vidéo sur Pokémon Go, parce qu'il y a la troisième et la quatrième génération qui sont arrivées, donc euh, si c'est ce que vous, si c'est ce que vous voulez, vous me le dites. Ou soit je vous fais donc, euh, alors je compte faire aussi une fois par semaine, donc le week-end essentiellement une vidéo sur Pokémon Emerald Mérison, oui, ce l'explique vous avez tant apprécié quand j'ai fait avec André. j'ai décidé de le refaire. Je pourrais vous faire aussi une vidéo sur les Sims 4, mais pour l'instant je peux pas, parce que j'ai pas le matos qu'il faut. Voilà. Donc si ça vous a plu, donc euh, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, moi je vais le faire, et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la Team Asra et surtout mettez un commentaire sur ce que vous voulez sur cette vidéo là, hein parce que je peux très bien faire aussi d'autres jeux Pokémon, d'autres jeux Yu-Gi-Oh J'ai la connexion Internet pour le moment, donc ça va Donc euh, si vous si vous avez envie, euh, je compte aussi euh, re-installer Minecraft sur mon PC, Et bien sûr, donc je compte bien sûr recommencer une aventure, bien sûr mise à jour pour comparer à, à, ce, à ce que j'avais fait, donc bien sûr j'aurai mon village, j'aurai ma maison, euh,